Ils ont demandé rouge, ils ont demandé rouge. Ah, bah on est bien là, t'as vu, voilà, vous aviez demandé du rouge, voici du rouge. La prochaine couleur, c'est quoi L'amour. Sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien. Inclination envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel, fondée sur l'instinct sexuel. Entre... Non, non, on va, on va couper cette. Non, non, non, on enlève. L'amour avec un grand A. Voilà, c'est le. C'est la, la, la, la, la phrase. Imaginez que vous avez la possibilité de prendre deux personnes de votre entourage et de les mettre en couple ensemble. Alors oui, à ce moment-là, tu penses à ton pote qui regarde toujours la même meuf dans sa classe, mais non, je ne parle pas vraiment de ça, je parle vraiment d'une game d'LGUHC. Oui, aujourd'hui, je vais avoir la possibilité de pouvoir contrôler le pouvoir passionnel, les sentiments des gens, et ça, c'est un pur plaisir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce LGUHC où mon rôle me permet de faire des gens ensemble, on va les faire baiser. Oui, c'est ça qu'on veut. L'amour avec un grand A. Je vous laisse avec le LG en espérant que vous aussi, un jour, vous trouverez l'amour et moi aussi, surtout parce que, enfin, genre, enfin, j'ai enfin, bref. Et je suis. Oh, oh. il est sur Paint là, est ça le soir. Attendez pas à ce que ça marche. Le Cupidon est un rôle à part du couple, il doit aider le couple à gagner. Coûte que coûte. Lorsque le couple meurt, le cupidon gagne avec le village. Mon rôle premier, et celui que je vais essayer d'incarner au mieux, c'est vraiment d'aider le couple. Il doit survivre coûte que coûte, quitte à ce que je meure. Dans les games habituelles, le couple est dit aléatoire. C'est-à-dire qu'à 25 minutes de jeu, les deux membres du couple vont être désignés aléatoirement. Sauf que dans cette game, l'appart a pas décidé d'en faire autrement. Et je ne le savais pas. Du coup, bah, comme d'habitude, c'est pas forcément indiqué que le couple est aléatoire. Du coup, bah, je vais mettre deux pseudos au pif, comme ça, en mode on va rigoler. Sauf que ça les a vraiment mis en couple. <rire> Wow ah, Ouah! C'est bon, je prends. Vas-y, vas-y, tu peux essayer. Ouais? Pourquoi j'ai pris 0 HP alors que tu m'as tapé à l'épée? Parce que j'ai switché après t'as remis le coup. Comme ça. Tu vois? Non, là, là, là j'ai The Guide, viens <rire> demi, <rire> <rire> <Mais> attends, <pour rire> voir. J'ai pris un coeur et là. Attends, fais voir. Non, non, là, là, j'ai pris encore un cœur. Il a MLG. Là, tu vas me passer des gapels. The Guide, viens voir. C'est que <rire> que <tu fais> sympa. <rire> tu me passes tes gapels ou je, je te rends tes coeurs? Tiens, tiens, tiens, je te donne ce que j'ai, tiens. Mais pourquoi tes trois pièces? Attends les gars, PMC je te donne, je te donne Pourquoi une pièce, euh, je te donne une Parce que Guillaume m'a donné tellement de coups. Il t'a donné des coups Ouais, ouais, ouais. ouais. Genre j'ai été touché non, en plein cœur. Si vous... Mais non, mais c'est euh, ouais. certaines personnes. Tu je vois Et pas l'épée avec une flèche Non, c'est faux. Euh, putain, je vais le voter d'ailleurs. Guide-moi à lui. Viens, je te ramène à lui. Il est là, il est là ça tu veux me tuer Ok. Vous pensez que j'ai... J'ai bien passé le message, là Genre qu'il est au courant Bah oui Oh C'est ici Si c'est pas ici, je me coupe plus de couilles Attends, Marouane, Risto, Amine, Dragiox, UR, Néolithique, Nanox Attends. C'est 100% ici, Regardez, le joueur majoritairement voté par le village est bouc émissaire. Et il n'y a aucun problème. Il y a un milliard de nouveaux rôles qui a été ajouté Et il met le bouc émissaire. Je préfère qu'il y ait plein de nouveaux rôles y ont un bouc émissaire. Excusez-moi de vouloir jouer au jeu, hein. Bref, on va t'attraper Sham. Oh, mais y'a toujours fait. des trucs que je garderai dans mes games. Hé, hey, t'inquiète. Ouais, il est là Pas sûr. Non, non, non. Oui Parce que safe, hein. Pourquoi Parce que je suis sûr que t'es safe. Non Ah si. Ah non, je suis pas safe. hein. Ah bah pourtant... Euh... <rire> bah C'est dommage mais si du coup... <rire> ah, je te jure que je suis pas safe. hein. Ah t'es forcément safe, hein, je pense. Mais pourquoi tu penses que je suis safe parce que je pense que t'es safe. Vas-y, vas-y. Je pense vraiment au premier degré que t'es... La dernière quoi, fois que tu m'as dit ça, tu m'as soulevé. Ouais, mais là, je suis sérieux. Il y a vraiment marqué loup-garou sanguinaire. Il est quand même parti Non, non, non, non, non. <rire> tu <rire> penses que t'es pas le sanguinaire Non, je pense que t'es safe. Hein. <rire> J'aurais vérifie quand même, mais non, je pense que t'es bien ça. Hein. Après, j'en suis pas sûr à 200%, tu peux en m'avoir. Mais bon, je pense, quoi. Ah, mais ouais. franchement, je suis safe à 3%. Ah bon Ouais bah c'est quand même 3 hein avoir un, petit, un petit chien loup quoi par exemple En fait c'est la seule possibilité pour moi que de sois méchant Mais bon après peut-être je me trompe hein mais Attends mais euh... je connais plus les rôles <rire> Je cherche ah, même plus Non mais cherche pas tu trouveras pas Franchement là t'as zéro moyen de trouver Oui parce même que Même si je tape 8.tv c'est la jeu de game. Ah même là j'ai pas Ah <rire> D'accord ok Tu vas avoir un rôle tu vas faire c'est quoi ça après okay. comme dit j'en sais absolument rien donc on verra mais enfin j'en sais absolument rien si j'en sais quelque chose Ah mais bon. si j'ai une idée Bah si t'as une idée garde là pour toi, j'ai pas envie que, que ça c'est le brut Je pense qu'il peut voir mes effets et il a regardé mes effets de nuit il a vu que j'avais pas d'effet Mais vous êtes sept vous êtes là Mais non du, 3, coup, 3, du coup je peux rester avec toi On vous a oui, trouvé peux, vous étiez 7, 7. Okay, okay. Mon rôle est pas un rôle qui va pouvoir faire grand chose en termes de PVP donc si je me fais saucer c'est pas trop mon truc Donc je vais essayer de trouver ce que je peux avec mes petites infos petit à petit et puis on verra après quoi ah, bah écoute. Euh... <rire> ouais vrai, t'es allé trop loin pour moi. Après, ouais, je te fais confiance, je te fais confiance, Vas-y, vas-y. J'ai dû relire cette fois mon rôle avant de comprendre. Mais ouais, ouais. Tu, veux que je... Attends, tu veux que je te le dise là Y'a personne Vas-y, vas-y. Je pense que euh, t'es potentiellement un le rôle là en début qui voyait les effets. Et tu m'as regardé mes effets de nuit, t'as vu que j'avais pas d'effet. Ah, peut-être. Mais ça, ce rôle est vraiment très simple à comprendre. Hein. En vrai. Tu verras. Mais en vrai, euh, finalement, au début, je m'attendais à passer une game pas ouf, et finalement, je m'amuse. En vrai, c'est pas mal. D'un côté, j'ai envie de... de lui faire confiance. De l'autre, Gilly qui me fait confiance aussi rapidement. Et qui n'a pas contredit quand j'ai dit qu'il était analyste, c'est trop bizarre. Genre même s'il était analyste, il aurait dit non, non, tu t'es trompé. Du coup c'est trop étrange qu'il n'ait pas contredit, genre il me laisse croire qu'il est analyste. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment analyste Possible. Possible pas. Ouais, genre Narco et Gabe, je les ai pas vus. Si Narco, je les ai vus. Narco, il reste tout seul, par contre. Narco reste tout seul, loin et tout. Et Gabe disait que c'était suspect, mais c'est tout. Oh ouais, Gap cuisine en plus Parce que Gap, euh, quand il y a eu le, le, le groupe, il disait... Euh, ah moi, là, moi je, comment, je... Je, Rappel, je pense que c'était dans mon, dans mon groupe. Il y avait euh, Risto, Nanox, Déolithique, Marwan, UR, Drajox et moi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bah, je comprends pas ton rôle toi. Mais cherche pas à le comprendre. Si t'es au courant de l'activation, bah du coup ça ne sert à rien les voter les je Je vous sens pas qu'il est Bichard. Moi c'est la veste, je les sens. Moi j'ai sensé pour le coup. Les gars, les gars, je sais que je pue, mais quand même. Moi je vous sens pas On est en 4 g Là, les frère. Tu me le sens pas, nous Gabe j'en sais rien, mais vous deux, je trouve bizarre. Avec Bichard, c'est exceptionnel. coup, je pense que Bichard et l'air Exactement, d'accord. C'est la seule personne de l'équipe en qui j'ai confiance. Et on nous dit qu'on est méchant. Là, franchement, tu verras, mais j'ai eu l'info de l'année là. Donc euh, franchement, l'info de l'année. L'info de l'année. On verra quoi, moi je me dis si jamais il y a des loups qui nous sautent, bah au non, pire on non, est deux je... à mourir quoi. J'entraîne dans ma chute. Putain mais j'en ai mort. Non t'as dit chute il est tombé oui, C'était <rire> oui, trop drôle trop... ma... <rire> le timing. Il est trop bizarre Nanox, pourquoi il nous accuse pas, je sais. Nanox, ah. je, je le sens pas Nanox. Je sais pas ouais, mais déjà c'est bizarre que les loups n'attaquent pas déjà pour commencer là. En fait s'ils n'attaquent pas c'est soit que la liste est trop pétée soit trop pas assez. D'un côté j'ai envie de te faire full confiance parce que t'as ouais, vraiment l'air safe en fait d'un autre côté, le fait ouais. que tu sois si ouvert avec moi là maintenant dans cette game, c'est très rare que ce soit comme ça. Ouais. Oh dites ouais. Ouais, C'est apparemment Mais je veux pas les donner à tout le monde Mais nous on Dans est fake derrière, là, pas ah, est ça, Oui que vous à vous, vous deux vous je voulais vous les donner ah, mais pas ceux derrière là nous Ouais je vous pense juste hein, j'ai okay. aucune info sur vous hein. UR et Stein ils ont tué Amine apparemment et il aurait rez UR Stein Non Amine n'a il est au centre actuellement, il a de l'abso et des et flèches ben, sur et lui Et ben ici, peu, nos fake, arrive. UR était Attendez, ah, euh... attendez, du coup, du coup il y avait trois greux J'avais UR et j'avais Amine, du coup s'ils ont tué Amine c'est-à-dire qu'Amine était pas LG Donc entre Risto Nanox, néolithique Marwan et Dragox, il y a deux loups. Et néolithique, néolithique, néolithique est est de loups. fait attaquer aussi avec Amine, donc on en tant okay. néolithique. Listo, Nanox, on Marwan, du... Marwan Dragox. Ouais, Nanox, tu as une chance de... sur deux. Ouais, d'après néolithique, euh, Stein toute... cherchait Marwan toute la game. Honnêtement, je tenterais bien Marwan, moi. Plus chaud. Oh, il est au centre, purement oh, bah, bon. Parce qu'il figurait dans la liste et tout, donc... Euh... go go go tenter. Aux infos, c'est une plus chance plus. sur deux qu'ils soient loups, quoi. C'est quand même bon. Bah, après, il y a, euh, il y a une, la, vie, une belle vie, marge d'erreur, quoi. La vie est, est faite de positivité, il y a des pas... gros plus l'info là, donc ça fait. Moi, je sais pas, trop pas trop fan d'attendre de... euh, d'être sûr à 100% de toute façon. Ouais, hein. je... ah, en tout cas, il ne se monte plus, hein. Ouais, putain, 20 secondes près, frère. Vous l'avez vu juste avant. Donc là, moi j'ai aucune info sur les rôles de personne, c'est terrible. Là, tout le monde bah, ici, il y a un pareil, gros assassin et tout un... qui nous cache. Après, s'il si, si y a que un assassin, ça va. Hein. bizarre qu'il n'y ait pas l'attaque de loup quand même, on est à presque 100 minutes de jeu et. Ouais, ouais, on, ouais, on, on doit refaire un tour vers le zéro. Il y a encore, encore tous les joueurs de la game, quoi. Ouais, non. <rire> je pense vraiment que. Si on les revoit pas, c'est là, c'est sûr. Jure Ouais, bon, c'est sûr, c'est toujours les mêmes qu'on croise, mais c'est pas oh. possible là. Hein. C'est pas... il, il y a deux groupes dans la game. Un peu tôt, ah ouais. ça. Il n'y a pas eu de groupe juste avant. Du coup, je pense savoir qu'il est montreur. <rire> je pense que c'est Nanox, c'est pour ça qu'il parle pas, parce qu'il réfléchissait à son rôle de montreur. Il avait aucune euh, info, et c'est pour ça. Ah. Vraiment, quand il parle pas, pour moi, c'est pas qu'il est lourd. Quand il est lourd, il essaie de parler. Bah, Nanox, Plus, entre Risto et Dragios, il y a un greux. Ouais, c'est mon info. Enfin, c'est sûr à 100% de ton info là, Bichard. Euh, On m'a dit que Néolithique s'était fait attaquer. Amine s'était fait attaquer. J'avais oh qui de base de base, j'avais Risto, Nanox, Neolithique, Marwan, UR, Drajox, Amine. Et Bichard aussi, venez voir vite fait, je sais d'eux. Moi je pense que Nanox il est pas du tout montré, il est en train de bait. Hein. C'est là, des infos que t'as donné là sur les LG Vissel euh, là, il enquête que maintenant alors que tu les as dit tout à l'heure et c'est genre pile après que Gap ait dit qu'il est pas ouais, montré. c'est vrai, c'est vrai. Et genre, il veut se servir de ça pour tuer un safe et c'est pour ça qu'il te demande bien si t'es sûr, tu vois. Comme ça, même si on tue un mec et qu'il est safe, il va dire euh, Oh bah tu t'es trompé, Bichard, alors que bah en fait, Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Y'a pas de là Qui T'as qui, qui Genre là, il est là, attendez. Il ah on est trop, ça. du coup, si on vient tous, on est trop. Oh là là, non, mais Marouane, eh oui, mais oui, Marwan est méchant, on le cherchait. Alors. Ah, là là là. Allo Non, non, je, je vais pas laisser Guy tout seul. T'inquiète Non, je te laisse pas tout seul avec Nanox, frérot. Hein. Ah, mais... Franchement T'inquiète. Ouais, non, vraiment, vraiment, ok Bah, je vous le dis, y'a vraiment le garde qui m'a protégé ici, hein. <rire> Ah, là, Nanox les apparemment. J'ai je l'ai entendu poser un bloc là. c'est incroyable. Je te jure que je là. Ouais, c'est bon, on va sur sur le fight, hein. On te regarde. C'est moi, c'est moi, c'est moi. on Bon, bah, la gamme est loose. il est infect. Vous l'avez tué C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Oh c'est oh, tellement dur la game pour ça ouais. Ah il est infect ok ouais je, je, Par je, contre il est pas tout seul hein ouais, C'est pas lui qui a posé le bloc hein Vous avez des gaps ou pas J'ai 6 gap là ah. Bon du coup il nous reste qui qu'on connaît? il en reste 2 qu'on connaît seulement Il a dit qu'il y a un méchant entre oh là, Bichard et Arjox et Nanox au Bah c'est méchant hein, du coup hein mmh. Je pense, oui, hein. Oui, pense oui, aussi à Nanox Bah, oui. un bah moi fight. Pourquoi Nanox il va Ah il l'a attaqué Ah ouais Il est méchant, ah bah ils sont tous loups. Arnaud 2A Thomas oui, on peut, fight, on peut fight, on peut fight, go go! Non, mais toutes les infos convergent sur le fait que Dragox soit lourd, moi je te le dis. Ah, C'est <rire> <rire> la rigueur Mais ils sont ah, tous au bout de la Non, mais arrête, oh, oh, Boostement, boostement, boostement, boostement. Vas-y, vas-y! Pardon, je pensais que tu t'étais passé devant. T'inquiète, t'as pas de soucis. Ah, merci. Ça deux fois je donne une Ouais, t'inquiète, Il tank bien, hein. il tank bien, ouais. Il tank bien, il tank bien. Pourquoi? Ah, en vrai, s'il est ancien, ah e... Ça, ça fait chier, hein. parce qu'il est craintif, quoi. Ah oui, ça. Ça va être la nuit là. Le one hit. Voilà. Bon, par contre, s'il est pas loup, c'est un peu. Ouais, les gars, je vais finir Bah, s'il est pas loup, c'est entre vous hein. deux. Et les gardes. C'est lui le garde Quoi Mais si c'est bichard le loup, je comprends pas mon rôle. Hein. Ah non, non, non, je, je, je, je suis pas loup, hein, mais euh, je t'ai pas garde. Nanox, il a fumé Marwan, mais après, genre, vu sa réaction, il était en mode, bah, la game est louse, Ça m'étonnerait pas que Nanox ait fumé Marwan, je... genre, pour se dédouaner. Euh... En gros oh, On m'a dit que... euh, C'était entre Risto et Drageox Ouais De ah, base, base j'avais Risto, Nanox, Néolithique, Marwan, UR, Drageox, Amin. Amine et Néolithique Ils sont tous les deux fait attaquer Donc ils peuvent pas être loups UR il était loup Marwan était loup Du coup il reste Risto, Nanox, Drageox je non, pense qu'il c'est infecté regarde néo. la durée de son casque, je pense pas qu'on l'a cassé autant son casque En plus j'ai récup que deux gaps sur lui Pourquoi Il, qu il, est, il, est, il pour... y en a pas de tant tant que ça coûte, non, il a mangé genre 4 ou 5 Mais pourquoi Guillaume il... Vous le... Vous le... pourquoi il aurait gardé Guillaume non, non il aurait pas été infecté à ce moment-là des droits. C'est vrai que possible. par contre il m'a gardé et il, il a gardé Narco aussi Soit le perfume nous a baisé, soit Shérim nous a baisé Du coup Ah ouais non non non non Non non je peux... Amine m'a dit qu'il y a non Oui mais Amine il s'est trompé Amine m'a dit qu'il y a 100% un en méchant entre les et Et, et en quoi il s'est trompé Marwan il a fumé <rire> Nanox Il a fumé Nanox vraiment en AV1 quoi, après, quoi. après pourquoi <rire> est-ce que, que je le dévot Non mais il serait pas allé en premier Il est enterré, il y a personne qui vu, il était Il s'est pas allé, il s'est pas allé A la limite le plus probable entre un arc et Bichard serait du coup Bichard suite à l'action Mais sauf que si Bichard Bah après je vais vraiment porter le dernier coup quoi Si j'avais porté, c'est moi qui ai porté le dernier coup il se serait affecté lui-même Franchement, c'est vraiment. Les as sont alignés quoi. Oculiste quoi ça Je sais même pas ce que c'est, gros. Okay, plus que ça fait. Ah, oui, c'est le truc avec que... les dernières volontés, mais. Mais si Marwan a dit. En plus, Marwan a dit que c'était Loose, mais les LG c'est Fuka, qui et tout en, en fait. fait. Ouais, avoir... uh... mal... fait, En, en fait, de toute façon, il y a trois Théoristes. Ah, là, mais oui. Soit Neo, il est. Et euh... Ours mal léché. Soit Ours mal léché, ouais, soit Ah non, il n'y a pas eu de zone le jour d'avant. Il c'est Amin le montreur. Mais non, ça je peux te parler deux secondes Ouais. Moi j'ai compris ce que t'étais, hein. Oh. En fait, il y a un monde où c'est Risto. Mais je pense pas. Si Dalil était dans le rayon, c'est Dalil. Pour moi, Dalil était dans le rayon. En fait, en fait, en fait le problème c'est que. Sinon y y'a un enfant sauvage dans le C'est pas ce que tu penses. en fait, je pense. Ouais. Non, non. Je sais pas. C'est pas, pas, pas moi. J'ai l'impression que, que c'est toi quand même. Moi je suis parti du principe qu'il était dans notre groupe parce qu'il y a eu trois groupes, on était 6 ou 7 quoi. Donc euh, ça semblait logique, tu vois. Euh, ça, ça serait long, pas, hein. C'est juste que là le reste, le reste de l'équipe J'arrive ah bah ouais, vraiment putain, pas à il, hein. il se Y'a Skitty qui est morte hein, d'ailleurs si putain. vous avez pas vu oui, elle, devait oui. hein. elle devait être craintive Elle devait être ouais Ou alors elle était ermite et elle se foutait par genre Fukano qui était avec Ah hein. oh hein. ouais j'aimerais bien jouer mon rôle mais j'ai peur que je me fasse baiser si je le fasse, Si je le fais <rire> Je le fasse <rire> Normalement en temps normal ça fait un mec depuis mille ans je l'aurais sauté Parce que tout le monde dit qu'il y a de fortes chances qu'il soit loup qui ah, bon. Risto. Ah, Risto Ouais Risto Mais oui Ah bon je je Oh, il est... oh non ah, il a du dub. De... Moi aussi j'ai dû manger 700 fois, ouais. il Oh il y va bah, euh, Nanox. Ouais, ouais. ouais, ouais Nanox, tu Vas-y vas-y vas-y, il a plus de vie les low là. Attention T'as nous deux secondes. Nous sommes dans une cave. Avec Kill, Gap, Nanox, Nardko, moi. Est-ce que ce serait pas le meilleur moment pour attaquer Ils ne peuvent pas s'échapper. On a 100% de chance de pouvoir les tuer. Ce sont des très bons joueurs. Aïe. D'accord, il est C'est le coup Ouais, c'est le coup. Cool. Je savais bien qu'il y avait une couille dans ce groupe là, j'en ah okay. étais sûr. J'en étais sûr. J'ai. Ouais, je pense que je vais Non, mais bien sûr. Je mets Nanox sans sont... doute, depuis le début, chut, en... chut, ça chute. Je suis Nanox, je suis. Viens, viens, viens, Je suis il y a Nanox, c'est méchant. Euh... Oh, ghost barré, non, non on Ouais, s... on se pète. Il y a un problème avec les. les Nanox, il traînait avec. <rire> oh, mais c'est pour ça que Narco il arrêtait pas de dire que Nanox était méchant. Parce que c'est sa soeur, et en fait. C'est exactement ça, Fucano <rire> Tu as tout compris <rire> Du coup, j'ai co compris, compris pourquoi Guil... Gu Gu Gu Gu avait t'avais dit à Gil que j'avais voté pour lui Euh, oui. Ok, c'est ouais. pour ça. C'est pour non, ça ouais, qu'il m'a que aujourd'hui. Et t'as moi, save du coup... Ouais, du coup, euh... moi, pas. ouais il m'a save parce qu'on a ouais, même bon nom de bye, hein. Mais grave, bon bail J'ai fait une de fou sauf faire exprès. Mais oui, hein bon, On n'a pas des rôles de fou, frérot. Hein. On n'est pas LG déjà, hein, sachez-le. Oui. Ah, du coup, vous êtes pas LG non Attends, tu veux savoir hmm. la dinguerie euh, Bichard Vas-y vas-y Mais, mais justement... ...modèle Ah non non Ok, c'est donc ça T'as choisi ou pas En fait j'ai choisi j'ai choisi genre en 30 secondes Parce que je me suis dit comme d'hab je vais faire la commande et ça marchera pas Et quand j'ai vu le message en envers je me suis dit Mais je jure pour une fois ça a marché Parce que ça prévient pas si tu peux choisir ou pas en fait Ah, okay. ah mais... Ah mais Risto était... Ah bon bah du coup je suis qu'à la Satori hein C'est pour, pour ça, ça qu'il qu était... Ah oui oui oui oui, oui. Et... C'est pour ça que Nanox n'allait pas rester avec lui parce qu'il était tête de des d'entre Du coup il a, il a ton pseudo comme c'est toi qui l'as tué mon Oh, mon Oui Starneux hmm. T'as vu pas je sais c'est qui qui a fait les kills de... Bah pas. non, nous on a attaqué Marwan et Stein hein Bah on les a... Enfin on les a laissés tranquilles quoi, genre au bout d'un ouais. moment... Hein. Non mais Nanox Nanox il a rejoint Nanox ça rejoint Risto. Non mais il est con, c'est pas possible. J'étais pas de mailleur. Je bah, me fous pas taquer. Fukano est vraiment lourd hein. Ah bah voilà. Il était quoi Je tu sais pas son rôle. Je sais pas son rôle. non la <rire> prêtresse. Hein. Attends non non non, il y a pas de prêtresse. C'est le le le, le le le le le le rôle là qui brouille. Comme la prêtresse, le solo. Je pense a le métier de bon. Sinon il se barrerait pas comme ça. Il y a, loin, hein. Sinon, pas, y a pas de prêtresse. Et... Oui, je pense aussi. C'est pas qui a tué qui... <rire> Non mais Parce vraiment, je trouve sur derrière moi, derrière moi. Parce quoi ils sont derrière moi L'aide. <rire> Ah mais. Ah oh. oh, ouais c'est vois ça fait ça. ça fait, ça fait, ça fait du bien. Su, su Gap, su Gap. Gap, t'es là Gap, c'est les gros. Oui, c'est pas grave. Gap chez Shirou Ah, ils ont pas turn, ils ont pas turn. Il y a trail derrière, en fait, je, je, je comprends plus rien, en fait. Parce qu'écoutez, c'est 100% avec nous mais du coup on a tu vois, ce il tu penses qu'il est pas doux je crois qu'il est avec mais. du coup, c'était quel groupe C'était Fukano, est UR Si vous voulez, euh, il me reste 2 minutes. Là, je peux les, ba je, je peux les back, je backstab et les positions. Ah, mais ils sont trop. hein Gap. Mais là. il était safe. Et c'est le jour, vrai. hein. invisible. Il hein. y en Il deux gens, il y et tout. Pas ah le premier Attends, le le bordel. Est très tête Tu peux pas de là. Ah Salut. Mais wesh. Ça sort de nulle part. Bien joué, il est très lourd. Alors, Alors bien le joué, boss. du goût, coup Chewbacca es c'est vrai. Tu vois ouais. Chewbacca je sais pas, j'ai pas vu qu'il était full en fait. C'est pas il y avait c'était qui qui fait avec QR? Bah je sais pas justement, parce que je crois qu'il y avait trail Mais du coup c'était pas lui ouais. et deux. Ouais. Il fait nuit hein Garde quand même hein, c'est la nuit là on voit pas Il y a parce que t'as des ailes Euh pas trop Mais un peu quand même Ouais pas sûr hein Il est, viens, viens, viens un go, go, go Il est peut-être lgb, il a vraiment pris beaucoup de coups et... Il a pris rose hein. là, là je l'ai dit, il m'a mieux qu'un coup hein. Il meurt pas Il est GV, il est AGB, reculé Il est mort, il est mort Bon, ce qu'il a eu du coup Je vous rejoue en Ah, il était lgb J'ai 15 gaps, je sais pas combien vous avez Ok, ok Du coup, Fuka est bien lg, ils ont parlé de le retrouver L'écho peut-être, ouais Et tu backs aussi donc c'est encore trois. Ah, c'est chaud, hein. Donc là, vous tuez DLG. Ah, oui, il y a encore un solo, forcément, là, en fait. c'est Daiko, en fait. Daiko est solo. Mais oui, parce que c'est celui qui brouille les pseudos, là, comme il s'appelle. L'écromancien, non Le corps Ouais, c'est ça, comment t'as dit, ok? Illusioniste, mais il est ça. Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. C'est barbare, sûr. ouais... mais de tous les cas, c'est groupe de... Ah, c'est groupe d'infini. Par contre, Daiko, s'il est barbare infecté, c'est broken, ce truc, hein. Daiko, c'est quoi qu'il arrive, Que ça survive. Salut. Ah, mais on va pas te tuer, hein, truc Ils sont lourds, hein. Amine est à côté, Ils hein. veulent go, hein, y y'a un perfide, hein. Euh... en Ils sont deux, ils veulent go, y'a un perfide, les gars, fait gaffe. C'est pas dans le... un truc de ouf. Regardez dans votre dos, hein. Mais Amine, il est méchant. T'es infecté, non. du coup. Avec quoi, la tabassette? Vous racontez quoi, là? Mais il me au dessus. Alors qu'ils sont 4 lourds, encore, hein, Amine. Hein. Oui, 4 lourds. Faut le chillen, je sais pas que pas. Pas, hein. pas très chaud d'aller en mêlée, moi, hein. C'est vraiment ah, le. C'est okay, okay. donner le perfide. Le de se déstop, hein. Pour ah, ah, moi mais... ici il je pense. C'est il, est... il a été avec euh... non, Ils ont dû changer je pense. C'est ah, bon. sûr. Un... Un... Mais il est, il est pas lourd en plus hein Il est vraiment pas lourd Il a ah, une... Est-ce que vous êtes loups, pas tôt, ouais, allez, Mais vous, allez, vous allez, êtes les quatre, qu quoi. 4 quoi Vous 4 quoi Comment T'arrives Aide-moi, aide-moi Là. les ce sont morts. De... tranquille, tranquille, je suis bien, tranquille, je suis bien. Y'a un mec en se un... Bien, ouais mais Amine, mais bah. Bah, Je suis bien, je suis bien. Bah, Tu sais qu'il tombe euh... meter parce que ouais. doit fait LG avec Fuka. Hein oui, hein, oui, euh de Il pas de force, il a plus rien que dire. Ouais. Oh, je suis, je vais enchaîner, hein. Eh séparés ils sont d'Aiko d'Aiko je vous Ah bah oh, bro bro bro Ah oh. oh, le oh oui. trou frère Hello Gigalo <rire> oh bah, <merci>. Très gigalo <rire> Oui c'est dessus il se barre un peu. Pas grave, ouais, pas grave. Pas vrai, grave. Non Bon je suis là ah, il était... Quoi je pense qu'ils sont tous euh... Je pense que Daiko est aussi solo. Il y a encore un deuxième rôle solo ou y'a aucun rôle solo qui est mort Merci. Surtout Daiko je pense bien qu'il était LG, il m'a mis très cher les murs. alors il... Daiko c'est un des derniers loups et je sais pas, les autres sont pas réunis. Mais ouais je pense que c'est ça, y'a pas... beaucoup de solo uh... et t'as beaucoup de LG hein, mais bon. Du coup Amine c'est le dernier villageois dans tous les cas. Sauf Bichard si bah, on meurt mais. Eux ils vont vouloir jouer que de nuit, ils vont jamais vouloir jouer le jour. Ah Bah ils sont oh retrouvés hein, Amine doit être avec Daiko. Ouais hey, Amin Amine il doit Oh là là on va ils avec peur. un solo alors qu'ils étaient encore trois là-dessus. Peut-être, hein. quoi. Bah, s'ils si se trouvent pas, peut-être qu'ils se sont c'est le seul truc. Bah, bon, plus, c'est bizarre. Ah, oh, hey oh, hey <rire> <rire> oh, ouais! Désolé, hier on était trop sérieux là. Moi, j'arrive pas. Oh, euh, ils vont pas nous 4v3 de nul Oh, on est des SV, wesh! On <rire> est 3 SV à se bagarrer là! Là! Là, là! Là, là! Ah, ils, sont, ils sont trois, ils sont trois, ils sont trois, ils sont trois. Fucano, ah, y'amine, Fucano, Edouard vous, vous êtes tous loups là ou euh Oui oui Ah il oui. ok, ils sont tous loups Ils sont tous loups Fais gaffe, a... faut qu'on va qu'on sépare On va on se part, hein. On pas sur les armes hein ils veulent nous 4v3 là, je crois vraiment Parce que vous êtes guêpes, bichard et nard peut-être On ouais, est 3 SV de nuit quoi, ça va, euh, faut arrêter aussi ah. Je suis mort les gars C'est plus chiant, Remonte, remonte, remonte ah mais ils sont le ils ils 4 des pro, il est le 4 des pro. Oh, je bon, bah, allez, bah on va courir. hein ils ne sont pas. Mais tous les a mine derrière, Il mine derrière. Il y a mine. Il y y a que un mine. Et il run, il run Oh, mais je Une merde. Ah, le punch. Non, joué, joué, ah. joué, ah. Aïe. Mais t'as pas, pas de ça, pas oh, mais t'as pas de l'orientation c'est ça ton problème. C'est pas là qu'on mais t'as pas C'est bon, c'est bon, bon. Attends bon. mais ils sont, ils sont 3 camps différents là, ils croient oui que 4 camps là. Non, non va fait. comprendre après, va comprendre après. Vous êtes les 4 LG ou quoi C'est honnête, non. Voilà, bon. Ah, voilà, on 4v3. D'accord, j'ai plus pas joué à queue la gamme, ça fini depuis longtemps. Quoi. Ben on, va, on rajoute du challenge Pas me faire 4v3 pour rien. Bah. Allez, oui. Et là, Michel recule. Et puis Alors, il, il est mort. Cours un peu, cours un peu, cours un peu. Non, non, j'ai besoin de J'ai besoin de Attendez. Bah, il était vraiment toi, Eh, il était vraiment pas avec eux. Mais Daiko est vraiment avec eux. Venez en bas, venez en bas. J'arrive en bas, j'arrive en bas, j'arrive en bas. Moi, les gars, j'arrive tout. Bah, j'suis là, hein. c'est Fais sa fais sa pour moi. Fais What C'est moi c'est moi, C'est moi. Non. Mais non! C'est insupportable Ah non, hein. le game du coup, c'est Ah bah je sais pas! Mais parce qu'on a pas de gap! Non, et qu'on est obligé de jouer des ensemble des à mine et moi ah, en fait avec zéro. les mecs! On a zéro gap! C'est débile comme façon, enfin bref! Mais vous êtes Bichard, Gap et Nardko, évidemment qu'on va à qu l'aïe avec Dwarf et Daiko alors qu'on a zéro Je sais pas si c'est forcément beaucoup entendu, mais à la fin c'est vrai qu'il y a Nardko et Gap qui sont pas très contents! En effet, les villageois et les loups-garous ont team ensemble pour essayer de nous tuer, parce qu'ils n'avaient plus de gapple. En vrai, ce genre de situation arrive très souvent dans les games, et c'est une question que je veux vous poser. Pensez-vous que dans une game, le cross-team peut être autorisé entre les loups-garous et les villageois Au fond, c'est de la stratégie en fait, mais d'un autre côté, c'est pas forcément faire pour les autres. Mais en même temps, on va pas se tuer si. Vous en pensez quoi en vrai de tout ça N'hésitez pas à répondre à la question dans l'espace commentaire, parce que ça fait du référencement. <rire> je vous souhaite une très bonne journée, mesdames et messieurs, profitez bien. C'était Bichard, bisous tout le monde et abonnez-vous. J'entraîne dans ma chute. Putain mais j'entends <rire> Non t'as dit chute, il est tombé <rire> C'était trop... Ma... <rire> trop drôle le timing J'entends chute et je vois Gabe qui tombe pour prendre des dégât de chute.